Ondulation, comment faire le dauphin ou la sirène en natation Tu as déjà remarqué les nageurs et les nageuses qui euh, ondulent dans la ligne d'à côté comme des dauphins ou bien même peut-être qu'à la télé, tu as vu euh, les nageurs être capables de faire des coulées avec des ondulations à toute vitesse et ils font ça avec tellement de facilité que tu t'es dit « moi aussi, je vais essayer » et évidemment, pas avec euh, les mêmes résultats. Toi, quand tu le fais, évidemment, ça ressemble à peu près à ça tu te dandines dans l'eau euh, comme un petit verre euh, qui n'est pas dans son élément et finalement, tu n'avances pas. Le pire dans tout ça, c'est que euh, ce n'est même pas vraiment difficile euh, d'apprendre les ondulations, en tout cas, ça ne demande pas de savoir bien nager. Ce que ça demande, c'est de la coordination et éventuellement quelques petites astuces techniques. Pour la technique, si tu cherches les bonnes astuces et les bons gestes techniques en crawl, tu peux télécharger gratuitement euh, ma méthode en cliquant ici ou directement dans la description. T'es prêt C'est parti On va voir tout de suite comment faire des bonnes ondulations en natation, mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton à la chaîne Mon Coach de Natation. On est aujourd'hui la première chaîne euh, francophone sur la natation. Un grand merci à toi et euh, donc voilà, abonne-toi en cliquant sur le bouton en dessous pour rejoindre les nageurs malins. Et la première chose que tu dois savoir pour réussir euh, des ondulations en natation, c'est d'avoir les pieds qui sont symétriques. Alors, s'ils ne sont pas symétriques, ça va donner quelque chose comme ça. où au moment de tes ondulations, tu as un pied après l'autre, on dirait un petit cheval dans l'eau. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les ondulations, tu dois bien avoir tes deux pieds qui appuient simultanément et qui viennent fouetter, euh, fouetter l'eau pour te propulser vers l'avant. La deuxième chose qui est essentielle pour réussir les ondulations en natation, c'est d'être capable euh, de maîtriser la coordination entre euh, le mouvement du bassin et euh, la tête. Parce que lorsque tu veux faire des ondulations qui sont très efficaces et que tu veux aller très vite, tu dois nécessairement garder ta tête et tes épaules bien fixes. Donc, ça doit bouger le moins possible pour bah, justement éviter euh, de créer des résistances. Donc, l'objectif, c'est d'être le plus hydrodynamique possible. Et en contrepartie, de l'autre côté, euh, ton bassin lui doit bouger énormément, il doit aller très vite et pour justement créer ces ondulations et derrière avoir ce mouvement de fouet avec les pieds qui vont permettre de te propulser. On va justement maintenant parler du troisième point et se focaliser davantage sur ce mouvement de bassin. Ça te demande d'avoir une certaine souplesse parce que si tu veux avoir des ondulations qui soient efficaces, il va falloir que ton bassin bouge de haut en bas ou d'avant en arrière, comme en... Là, ça dépend du plan dans lequel tu te places et ça requiert ré réellement une souplesse au niveau du bassin et des hanches et d'être capable de contracter fortement aussi tes abdominaux pour faire bouger justement ton bassin. Et c'est vraiment essentiel pour toi de maîtriser les ondulations en natation parce que lorsque tu vas effectuer une coulée, euh, c'est beaucoup plus rapide d'effectuer des ondulations comme tu peux le voir ici euh, en comparaison, euh, bah, par exemple, des battements, euh, lorsque Camille elle effectue les deux, tu peux le voir, elle va beaucoup plus vite en ondulation qu'en battement. Et je ne te laisse pas comme ça, euh, j'imagine bien qu'aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas très très bon en ondulation. Si c'est le cas et que tu veux bien débuter, voici un exercice facile à mettre en place qui va te permettre de progresser euh, pour les ondulations. Et le plus simple pour commencer, c'est de garder ses mains le long du corps. Donc, tu vas pouvoir onduler et amorcer ce mouvement d'ondulation avec la tête. Je sais, ce n'est pas comme ça qu'on le réalise euh, pour être le plus efficace possible, mais pour débuter, c'est plus facile d'amorcer le mouvement avec la tête pour comprendre justement euh, cette ondulation et puis cette variation de haut en bas que tu dois faire avec ton bassin. Donc, tu vas simplement euh, pouvoir t'équiper en plus de ça euh, de palmes courtes ce qui va encore plus bah, faciliter euh, ta propulsion et donc te permettre d'appréhender un petit peu plus euh, les sensations de glisse euh, qui ne sont pas évidentes, surtout lorsqu'on est débutant. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses. Si c'est le cas, appuie sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Donc, laisse-nous un like, ça va nous mettre en avant et je te remercie déjà pour ça. Et dis-moi en commentaire combien de mètres tu es capable de parcourir euh, en ondulation, donc en faisant la sirène ou en faisant le dauphin,